Bonjour, bienvenue dans ce quick-tip sur l'intégration BCDR dans la nouvelle UI. Alors pour commencer, euh, on peut se rendre directement dans la partie intégration de la nouvelle interface et c'est ici que nous allons activer euh, l'intégration API de la partie BCDR. Nous allons avoir besoin d'un public key, d'un secret key, et ces informations-là, on va les trouver dans la partie euh, BCDR. Donc, dans l'interface BCDR, il suffit de se rendre dans « Admin – Intégration ». Et le code qui va nous intéresser, c'est bien sûr dans la partie à gauche, l'onglet BCDR, et on va trouver le reste API avec notre, notre public key et la secret key. On clique sur « Reveal » et on l'intègre ensuite dans notre interface. On fait un « Save and check now ». Et il nous remonte toutes les, euh, toutes les devices BCDR, toutes les appliances BCDR qu'on va pouvoir ensuite mapper à chacun de nos clients. Donc pour faire un mapping, donc on sélectionne une machine et ensuite on a cette option, une ou plusieurs machines. Et on a ces options de mapping. On va pouvoir rechercher son site, il apparaît et on relie la device DPCDR dans l'interface DATO. Donc euh, manipulation qu'on va devoir recommencer pour chacune de nos autres appliances, etc. etc. Alors une fois cette première phase d'intégration terminée, on va pouvoir donc aller voir sur nos différents sites qui sont susceptibles de, de contenir une, une appliance. Là sur le site d'Alva par exemple, je vois en DATO Continuity euh, mon Cirix 4X1. Qui est présent donc si je clique dessus euh, j'ai tout de suite les machines qui sont protégées par cette appliance donc ça me fait déjà des liens euh, relatifs pour euh, me déplacer plus vite donc je vais avoir des informations quand même sur la sur la device euh, les machines qui sont rattachées je pourrais éventuellement rajouter des notes donc je peux cliquer ensuite sur la machine qui serait protégée et là, je peux me rendre tout de suite dans le menu de gauche pour aller plus vite sur la partie « Data Continuity ». Et je vois tout de suite donc, des informations sur les dix dernières tentatives de backup. Donc là, euh, apparemment, j'ai eu des avertissements. Et j'ai également le « Screenshot Verification euh, » qui est lancé euh, une fois par jour me concernant sur cette appliance. Donc je peux voir le résultat et voir si tout s'est bien passé. Je peux également euh, atteindre directement... Le local restore, donc là ça, mou ça va m'ouvrir euh, l'interface euh, pour effectuer une restauration. Donc euh, ensuite faire du file restore, enfin tous les choix qu'on a l'habitude de voir hein, sur la, la, la partie date au BCDR. Ensuite je peux lancer le, lancer le recovery launchpad et je peux forcer un backup euh, tout de suite avec ce petit bouton sans avoir à me connecter sur, euh, sur l'appliance. Alors si on fait les curieux et qu'on va voir une appliance un petit peu plus euh, conséquente, on va pouvoir voir donc sur le Sirius B-Lab, euh, qui m'a fait en fait euh, un lien sur toutes les 5 les, euh, devices qu'on qu sauvegarde sur cette machine-là. Donc Il y, y en a certains qui n'ont pas de lien relatif, pas possible, sur du PFSense ou, ou sur une machine Linux. Par contre, bah, dès qu'on va faire un petit tour hein, sur, le, sur une machine qui est protégée et qui dispose d'un agent, on retrouve les mêmes menus que je vous ai montrés précédemment. Sinon, nouvel aspect aussi qu'on peut remarquer, donc, c'est qu'avec cette nouvelle intégration, on peut profiter d'un nouveau type de monitoring. Donc, le ce type de monitoring, c'est celui-ci qui est Data Continuity Monitor. Donc, il est à placer euh, sur les devices qui sont protégés. Donc, et vous allez, euh, voilà, faire des analyses. Euh, C'est-à-dire, dès qu'il y aura une alerte de repérer, euh, quelle qu'elle soit, euh, avec une intervalle de toutes les heures euh, ça va venir triguer du monitoring et nous déclencher une nouvelle alerte euh, dans notre système donc euh, après à vous de renseigner euh, si c'est du backup si c'est du etc etc comme d'habitude donc voilà pour ce nouveau type d'alerte qui va nous permettre de compléter euh, toutes nos possibilités de monitoring donc c'est super simple à intégrer donc pour voir le système de ciblage euh, c'est tout simple on va chercher dans les Custom Device filter et Dato BCDR Device Windows. Donc tout simplement, euh, j'ai été chercher le Software Package qui contient le Dato Windows Agent. Voilà pour cette vidéo Quick Tips sur l'intégration BCDR dans la nouvelle interface. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.